Allez, on allez, est... allez. Oh là là, il est pas faire des beaux trucs là. On est record, ok? On est record. Vas -y, vas -y, vas -y. Oula. oula Oula, oula, le. Oula, es c'est quoi gros, ce perso? Marre. Il sort de Adventure Time. Perfect. Oula, mes choux. Je me suis perdu là, attends. Oh purée. J'ai eu chaud aux fesses. Pardon, pardon. C'est moi, c'est pas grave. Sniping Ah, non, pas du tout. Ah. Oh. oh mec, j'ai perdu aucune vie. Bah j'ai pas entre... Mais mec oh, quoi Pardon, ah. pardon, c'est moi ça, pardon Ah, <rire> oh, le teamplay avec les autres Le team play de... oh La synergie, vraiment <rire> okay, perfect Il est en train de participer au team play <rire> Ok, déjà, oh. je crois que est... Ah non, il est pas mort au Chang. Ah non, sérieux. <rire> J'essaye vraiment de pas te taper, parce que c'est dans ces moments où on peut faire des trucs tellement pas ouf. <rire> oh, de quoi Enfin, tu Oh, oh plaît. yes Il a réussi à avoir son pote. Ah, mais j'ai plus qu'une vie. <rire> non Oh non, je suis dead, je suis dead, désolé. Mec, je vais te demander de carrer la game. Que. Pour le record. Rires. Rires. Rires. Rires. Rires. La pression. En vrai, c'est cool s'il se tape comme ça. Je me suis. Il, <entraînait> une... <rire> il <s> est entre 10 minutes. Il s'est disconnecte. Rires. Attends, tu m'as watch. Tu m'as watch. Ah, ça m'a il s'est uh, disconnecte. <rire> Oh, Oula, monsieur, allez téléphoner votre attaque par contre là. J'ai un peu de MS. Oh, non, quoi, quoi Ouais, moi aussi j'ai du ping. Oula. Attends, attends. Là, je me concentre en vrai. Ok, c'est bon. Ouais, moi aussi. Ça revient. GG. Voilà, c'était, c'était un petit brain pour mettre la pression. <rire> Comme ça, il retombe oh, non, plus facilement. Fait exprès encore. Si, si, c'est fait exprès. Mec, j'ai essayé de te protéger de la. Comment on appelle Merci. Je sais pas si t'as vu, mais j'ai essayé de te protéger de son attaque. Enfin, en tout cas, de, de... Je sois pas. Mais qu'est-ce que je fais Ok, je suis dans le rouge. Je suis dans le rouge. Je suis dans le rouge. T'inquiète. Ok oh, ce Je suis dans le vert. Non mais t'inquiète, je suis pas mort depuis <rire> le début. Est... Je crois qu'on les mais On n'est pas mort depuis le début. Ouais. Je crois qu'on a toutes nos vies. On doit avoir 4 vies, un truc oh comme ça. Ah oui, on a... 4 vies Ouais. C'est l'heure... Oh okay. C'est l'heure du team play. C'est l'heure du team play. Vas-y team play, c'est parti. Chope. Chope-le Chope-moi, cette. Mais <rire> viens y Viens oui, là. Pourquoi tu... là ah, mais... je sais pas, je mets mes bras en l'air et tout. Vas-y, je te l'envoie. Ah non, dommage. Voilà. C'est déjà ça, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Ah, poste une vidéo sur YouTube. Le Team Play. Je la gamer. 200 IQ Le Attends, je vois un coup, il y, y a qui que je peux jouer qui a l'air d'être intéressant, que je sais à peu près jouer... Oh tiens Non, j'allais je... <rire> prendre lui, mais non. Y'a moyen de faire teamplay avec elle a moyen de me faire teamplay avec, team avec elle, tu vois ce que je veux dire Avec Sidra Ouais. On peut jouer ensemble. Euh... Ouais, en vrai. Tu vois, en gros, je les chope et ensuite je te les envoie et toi tu les chopes. T'as un truc pour choper Non, voilà, voilà. Oh. Ouais, c'est le... Comment, j'ai un tentacule ah oui Attends. Combo... Euh... Ouais, ouais, combo, combo. Ah Parfait, je suis un chacal. Okay. Par contre, on les maltraite, là <rire> La vie d'ailleurs, on les maltraite, c'est pas bien euh, bah moi, je me fais maltraiter aussi. <rire> What Regarde, regarde, c'est ça mon truc pour choper, regarde. Attends, oh non, je l'ai sauvé Pourquoi j'ai... Regarde, regarde, regarde. Ah non, punaise Ah Perfect. Perfect. Désolé, désolé, désolé Non mais tu vois, ça a Brain et son pote, ils commençaient à s'attaquer entre eux. <rire> ils ont été influencés. Ok, je nice. suis là en train de perdre, je suppose... Ah, ta mère, vas-y, c'est bon. <rire> du coup, pas de teamplay Attends, je vais te euh... montrer. Euh, reste sur le coin, je vais te montrer comment je fais pour choper les gens. Bon, ah. il faudrait que j'ai la possibilité de... Voilà, comme ça Tu vois Comme ça Oui, je vois. Je vais te le montrer concrètement, voilà, c'est comme ça. Je vois. <rire> ah ouais Ah ouais, je vois, en effet. Attends, j'étais le seul à une vie, là Non, là, une vie Ouais, j'ai une vie. Non, ça va, euh, tu vas peut-être pas mourir, parce que genre, l'autre, il est vraiment à 4000. Le C'était, ouais. Vas-y regarde. Oh mec ça... ah, ah ouais <rire> <rire> Le timing Ça commence, on est dans la game. Ah Oula pardon. Il a fait un truc, j'ai rien compris. Mais oh non, je me tais bien... Quoi? Oh non, j'ai pas réussi à lui planter mon sabre. Bon. Oh purée, c'était. <rire> pardon, pardon. T'es bon, frère? Ouais. Oh oui, elle les chiens. Non, mon pied. Perfect. Ok. Pardon. Pardon, non qu'est-ce que <rire> Ok. Oh oui. J'espère qu'il meurt. Non il meurt pas. Meurt. Oui. Ah il a encore une, ah, il a vie, encore une maire, vie. Il a encore une vie. Sérieux mais quoi Comment as-tu osé il... Comment oses-tu Il a combien de vie Tra... Attends. Gars, lui, il spam devant là. Ok. Mm. Oh. oh Oh, un petit teamplay, là Oh J'ai... Oh, j'espère que je vais pas mourir. Attends, j'ai une bombe, j'ai une bombe Vas-y J'ai une bombe Fais ta place. Voilà <rire> Quoi Ah, pourquoi je... Oh, j ai, j ai... voilà Toi, tu... Ah, tu... ah, mais il y a une vie Ah, ça, c'est gênant. Je m'en occupe Oula, oula <rire> Tu... tu... t'occupes tu de moi, c'est ça <rire> ma ah, bon Ouais, laisse-moi, laisse-moi, vraiment, vraiment. Laisse-toi, sors, de l'arête. Mets-toi sur un coin. Voilà, parfait. Ok. <rire> non, mais <rire> je voulais pas attaquer, donc t'étais là, du coup. <rire> oh non. Bon, en vrai, euh, je crois que tu peux gagner, quand même. Parfait, maintenant, je suis veux... plus. Mais j'ai juste à attendre qu'il attaque, mais... J'ai plus d'instinct. Il est où, mon instinct animal, Ton instinct animal... Euh. Il est dans le rouge mais pas trop pas aussi rouge que toi. Mais déjà, je pense que si tu mets un gros coup, il peut mourir. Non oh, non. Ah oh, La vie de ma mère vous TP pour moi. Mais moi aussi je me TP, ça me casse les pieds. Du oh. <rire> bah, coup je t'attends. Ok vas-y. Dernière parce que je vais manger après. Du coup là faut bien jouer, faut travailler. Oh les mêmes. Ok Alors, ah, fait, ok ok de ok. C'est <rire> les mêmes. On est revanche. C'est parti. Ramène ta mère toi. Toi voilà, aussi... là t'as aussi... Aïe viens la vieille. Yes. Parfait, je suis mort. Non mais quoi Ah je vais pas attrapé Oh je. NON Oh ouais ok d'accord merci Mako C'est très gentil Thanks Pourquoi j'entends du bruit chez moi Pile ma mère je. Fais j'en ai marre. Ramenez vos darons, ramenez vos darons, ramenez vos darons On va faire une fiesta de malade <rire> Oh nice Simple. Oh merci frérot, tu m'as sauvé la vie. J'allais dead. Oh, moi Non pas toi, lui. Hi. Ok j'ai plus qu'une vie. Je sais pas ils ont combien de vies Ah oh, non stopé non, oh, non. Oh je suis dead, je dead. Je peux pas, je savoir. Non vas-y, j'avais j'avais bien joué, j'avais enlevé plusieurs vies. Mais vas-y. Euh... Allez, boum. Masha'Allah. Il revient. Il revient pas. Ah oui, c'est vrai, c'était lui qu'on l'avait euh, martyrisé. Il a quand de Du coup, vie je sais pas si l'autre il est. Je sais pas, je sais pas. J'ai pas envie d'arrêter le record parce que ça se trouve, tu vas faire un truc de malade. Dis-toi juste que tu dois le dépenser. Non. Défoncer. Oui. Il a encore une vie. Non. Non. Oh non <rire> je me suis pris son attaque. Quand ça est tombé Ah oui oh, quand je vais manger ça sera trop bon.